Yom David et sa Yawon. ya wang. Et demain. Et on est des. ]ら. Des, des, des, des, des, des, des, des, En moi, il fait peur, pas qu'il fait peur, pas qu'il mérite pas de guerre. le dans Ah, non, Ah, mais les alors non. Mais pérez. et vite paka, paka, paka, paka, paka. Ah ah, Agus Penzi, évidemment, Nigel Vett. Ah, les bâquines, n'aimaient de mérite d'une dans Oh, paki, style. Pas qui l'ont taille! Pas qui l'ont taille! Pas qui l'ont taille! Pas qui l'ont taille! Ça veut dire vraiment des maths? Des maths, à euh, moi, Fanche. Comment on a de moi, alors Blassen? Ce qui est c'est de voir ma chambre l'hermeille. Euh, Petra et Arguden. Petra Ar et Rouenau? Fanche. Fanche, non, mais Fanche, Fanche, Fanche. Ah non, non, mais, mais ce qui est je trouve. si, si, au Pégur P. Ah, mais Nong, et on a Il y a Fanch, quoi. Bah, esquivé de Fanch, tu regardes une de télé, c'est Il, ah, Peno, -ce il F a. À Petra escrivet Fanch. À Pénose Escrivette F-A-N-C. Il y a, c'est du French, quoi. <rire> Non, mais Macro Pébini d'un scrivant et en eau et doré à Bijidean, non, mais ce qui est des chubailles, hein! il y a pas One Billion, The Bear Scuden, grand antiquaire, il scrive hein? à Borno, c'est ma Ouais, c'est tu, ouais, Madé, un truc à l'air! Vous savez, il y a un autre, Emmad? Emmad, comme un de Place, et vite Genve, yaouan, comme un skier, il un peu de la barre à Boismail, très arguden. Euh, Pessaron Nopus? Laurent Nunez! Laurent Nunez! <rire> Regardez. La de de Oh, mais oh, Laurent Nunez, Marie qui est bilou, oui, vous péter dans le trou. Allez, qui Mon bébé. Et ça veut dire, il y a bon, mais... manque des mates. Des mates. a de, ma... de Pedos, des <laughs> essa <laughs> <so laughs> <help inaudible> Et ça veut dire qu'on est et rime bifor, un bain et rimeur plus et un gui, un et Et rue à en qui et Sautra, saute et pas pris le chou le et le costume, niveau mécan. blues e yeah, no, no, no. <laughs>